Le cabinet x partners est un jeune cabinet euh, créé en 2011 et qui compte aujourd'hui un peu plus de 20 collaborateurs. Aujourd'hui, on propose autour des offres traditionnelles telles que vous les connaissez, euh, réglementaires et métiers du chiffre, qui sont l'expertise comptable, l'expertise sociale, des offres complémentaires pour euh, des projets structurants tels que l'acquisition ou la cession d'une entreprise ou la mise en place d'un outil de gestion ou d'un ESIRH. Nous avons connu Mooncard euh, par le biais de recherche Internet. Nous avons pris contact euh, directement sur le site de Mooncard euh, à la suite de cela, Mooncard a pris contact avec nous euh, pour nous faire une démonstration et est venu directement dans, dans nos bureaux situés à Paris euh, euh, afin d'échanger avec nous sur nos, sur nos besoins et les fonctionnalités de Mooncard à l'instant T et les fonctionnalités à venir. Donc avant Mooncard, on utilisait comme des systèmes dématérialisés pour gérer les dépenses. Maintenant, c'était raccroché à des systèmes d'information traditionnels de gestion de notes de frais. Donc, ça restait comme fastidieux à l'usage au quotidien, et donc on cherchait une application qui nous permette de répondre vraiment à une problématique de terrain, notamment pour les dirigeants d'entreprise qui n'étaient pas forcément très très rigoureux. Et aujourd'hui, Mooncard apporte une solution là où les autres applications de notes traditionnelles de notes de frais ne la proposaient pas. C'est une solution dédiée, exhaustive, donc, euh, dans laquelle sont centralisées toutes les transactions liées à la dépense de la carte bleue. Et surtout, euh, on a tout un tas de fonctionnalités qui nous aident, à nous, qui nous aident aussi le dirigeant à gérer ses notes de frais. Alors, les plus-values euh, d'un utilisateur Mooncard pour le cabinet euh, se situent à plusieurs niveaux. Euh, premièrement, c'est un gain de temps pour le cabinet. Donc, le gain de temps est estimé à un tiers du temps de traitement des notes de frais jusqu'à 50%. Euh, mais c'est également un gain de temps au niveau des relances euh, des justificatifs manquants euh, pour le client et enfin euh, nous avons l'exhaustivité des flux bancaires. Alors quelles sont les entreprises qui peuvent utiliser une Mooncard En fait c'est ça qui est très bien, c'est qu'on peut les utiliser avec n'importe quel type d'entreprise de l'indépendant qui est seul avec sa Mooncard euh, jusqu'à une entreprise qui compte 200-300 salariés et sur laquelle on peut avoir euh, 20, 30, 40, 50 employés euh, utilisant euh, une Mooncard. Nos clients sont très satisfaits de la solution aujourd'hui, donc nous avons des retours euh, positifs. C'est une solution qui est simple, moderne et efficace. Alors la fonctionnalité qui, nous plaît, euh, qui me plaît moi en tant qu'expert comptable, c'est celle de la relance automatique des justificatifs manquants, qui était une, euh, la croix et la bannière à l'époque. et Aujourd'hui, c'est une simplicité euh, enfantine. Alors une utilisation insolite de la Mooncard, euh, oui en effet, on a eu une utilisation euh, plutôt insolite. On a un client qui a offert un cadeau à son client, et euh, c'était un tatouage donc euh, pour justifier la dépense euh, il a pris le tatouage en photo c'était plutôt euh, marrant voilà comme ça mon carte pour moi c'est un simplificateur si je devais définir mon carte dans un mot je dirais facilitateur et innovant ces deux mots <rire>